Je pourrais, je pourrais jamais trouver tout ça. Ben, honnêtement, oui. N'importe qui peut prendre des, euh, des notes de dégustation. et trouver toutes sortes de trucs dans les whisky, c'est super pas sorcier. C'est pas une chasse qu'on fait, c'est juste de voir ce qui nous vient en tête. Oui, bonne question. Bonne idée. S'il y en a qui n'ont pas de verre, juste lever la main, on a quelques petits trucs. Ah, on a quand même On a le Il y avait De noter ce qu'on trouve. Quand j'ai commencé à prendre des notes de dégustation, c'était pas du tout pour le whisky, c'était pour la bière. C'était euh, là longtemps. Fait que les bières de microbrasseries commençaient au Québec, il y avait quelques importations, mais ce n'était pas encore ce que c'est devenu aujourd'hui qu'on est rendu à quoi 3, entre 300 et 800 microbrasseries au Québec, c'était vraiment loin de ça. Puis Quand on s'assoyait en quelque part pour noter ce qu'on trouvait dans la bière, le monde nous regardait avec des yeux euh, grands comme des socoupes, mais c'est tellement important, en plus de faire quelque chose d'intéressant puis de se pratiquer. Parce qu'il n'y a pas 100 000 secrets, peu importe ce qu'on fait, le truc pour devenir, pour, pour s'habituer, c'est de pratiquer. Puis Honnêtement, euh, se pratiquer à boire du whisky, si on le fait en toute modération, c'est très agréable. Je pense que ça bat euh, le magasinage de Noël. Fait Évidemment, la modération. Dans les dégustations comme ça, de toute façon, il va vraiment raisonnablement, il va être des demi onces On va pas en parler tantôt, mais c'est rien, rien pour se pacter à fraises, c'est juste pour, avoir, euh, une, pour aller justement à la recherche de ces arômes-là. Puis le whisky, ou même la bière, ou même le vin, ou le chocolat, ça nous donne tellement d'arômes. Ça vaut la peine, je pense, de s'arrêter justement, puis de voir quest ce qu'on peut prendre. Fait que dans le whisky, on en a parlé aussi la dernière fois avec, euh, avec Marc Laverdière, la robe. Bon. La robe, ça vaut ce que ça vaut, parce qu'on sait, la plupart des whiskies, sinon presque tous, vont du caramel d'ajouter. Mais ça me donne quand même, si on regarde outre la couleur, comment, comment les jambes vont se former, comment les gouttes vont descendre, ça peut me donner une idée sur l'onctuosité du whisky. Ça peut me donner des idées sur son âge, son taux d'alcool. Un whisky qui a beaucoup d'alcool, qui sont le gras, avoir des bulles qui vont se former. On peut compter le nombre de rangées de bulles qui se forment et comment le temps s'arrête. Ça nous donne une bonne idée sur le taux d'alcool du whisky qu'on a. On peut aussi... Euh, la vitesse à laquelle il descend. Tout ça va nous donner de l'information, ça vaut la peine quand même de le regarder. Mais je vous dirais, ne focussez pas sur la couleur. Parce que même si c'est un whisky qui n'est pas du tout coloré, ça peut-être juste dire que le baril, c'était la deuxième fois, la troisième fois qu'il se faisait remplir. Donc Ça me donne une indication que de toute façon, dans l'anticipation, il y a beaucoup de plaisir aussi. Fait prendre le temps de regarder la robe, très intéressant. Ensuite, c'est le nez, le bouquet. On y va doucement, on n'attaque pas, on roche pas. Essayez aussi les deux narines, c'est niaiseux. Mais comme au baseball, on lance plus avec une main qu'un autre. Comme souvent, on a un soulier, un pied qui va plus fitter dans la chaussure que l'autre. Nos narines ne sont pas non plus identiques l'une de l'autre. Ça vaut la peine d'essayer un peu à gauche, un peu à droite, voir ce qu'on peut trouver là-dedans. Euh, évidemment, ensuite, c'est du goûter. Encore là, il y a des doucements, parce que même si c'est un whisky qui, qui, est, qui est descendu à 40% d'alcool, c'est quand même assez puissant. On peut avec des petites gorgées, qu'on on prend le temps de garder sur la lampe le temps qu'on veut. C'est intéressant quand on a un whisky qu'on voit qui continue à nous en de donner après 5 secondes, 6 secondes, 10 secondes. Ça peut valoir la peine de le garder encore en bouche pour voir si la saveur ne va pas continuer à changer. Puis même, au fur et à mesure que le verre va diminuer, c'est intéressant de revenir et de regarder justement ce que le whisky change. Certains vont dire si c'est vraiment le whisky qui change ou c'est une autres qui s'habitue, peu importe. Ce qui est important, c'est ce qu'on ressent. Ça, on peut le, le noter aussi. Mon premier verre ressemblait à ça. Mon deuxième verre ressemblait à ça. Euh, au fur et à mesure que la bouteille descend aussi, c'est le fun. Quand on a des notes et on les garde, on peut comparer comment l'oxydation vient changer euh, le whisky, même à l'intérieur de la bouteille. La finale. Qu'est-ce qui, qu qui nous reste? Une fois qu'on a envahi, quelles sont les sensations qui nous restent en bouche? Qu'est-ce qui revient? On parlait de la dernière fois avec, euh, encore avec Marc sur l'effet, ce qu'ils appelle le, le « le hallelujah moment » du Alan Park. Mais ça c'est pas sorcier, c'est tout simplement le chéri le, le, le, le à l'intérieur d'un whisky, ça nous amène une espèce de sécheresse. Fait que cette sécheresse là, bien, ça nettoie le palais complètement, ça nettoie la langue. Ensuite on reproduit de la salive, c'est ce moment-là qu qui parle quand tu parles du moment « hallelujah Puis le contraire, un, un, un, un whisky que vous surtout en bourbon va nous mettre vraiment l'eau à la bouche. C'est tout simplement comment les différents trucs que le bois va donner au whisky vont, euh, vont affecter notre bouche. Fiche de dégustation, il y en a des toutes simples, un petit tableau avec les, les, les éléments que je viens de donner. Euh, bon, évidemment, on note c'est quoi le whisky parce qu'après ça, dans une semaine, c'est lequel que j'ai goûté. C'est-tu le Vendronach 15 ou le 12 ou c'est-tu le 14 Évidemment, toujours noter le plus de détails possible sur le whisky. Si vous avez un air, c'est le fun. Il faut aussi prendre une photo de la bouteille, surtout si on est dans un bar, ou dans une dégustation, dans un show de whisky, un show de vin. une photo de la bouteille. Comme ça, quand on vient, on s'en rappelle. Le nez, la bouche, la finale. Le prix, ça peut être intéressant aussi. Ça peut nous donner euh, des idées pour qu'est-ce qu'on veut s'offrir, qu'est-ce qu'on veut offrir aux autres. Puis ça met aussi un barème. Un whisky qui est selon nous extraordinaire, euh, qui coûte 40$, puis un whisky qui est extraordinaire, qui coûte 80$. Ça nous permet aussi de les juger un contre l'autre. C'est un, un truc intéressant. Il y a des tableaux plus avancés. On voit souvent ça, des, euh, des espèces de bullseye. Puis on vient noter, c'est sûr que vous ne voyez pas, de toute façon, ce n'est pas grave. La, la présentation va être en ligne euh, ce soir ou demain. C'est qu'on met sur un axe comme ça, sur des cadrans, on va noter euh, le sucré, le, le l'amertume du whisky parfumé, le côté floral. On vient noter ça sur une échelle selon les formules. Celle-là, c'en une qui vient de Glen je pense que c'était sur cinq. Il y en a qui vont le faire sur 10 Là, à peu près trois semaines, il y a eu une présentation aussi par les micro-brasseurs au Québec. qui ont fait à peu près l'équivalent pour la bière. C'est encore le même principe. On note, c'est quoi le whisky. Je pense qu'un autre truc qui peut être intéressant, c'est la date à laquelle on a goûté. Parce qu'encore là, d'une batch à l'autre, est où est-ce qui va changer. Ça nous donne une idée. C'est-tu la version 95, la version 2012? Ben, selon le moment où on l'a bu, on peut s'imaginer qu'il n'a pas dû être acheté 120 ans après, avant. Mais de l'autre côté, si vous le savez, quand est-ce qu'il est -ce qu il a été acheté, parce que vous êtes chez votre beau-père, il vous dit « Ah, ça c'est une bouteille, j'ai achetée euh, quand je me suis marié. » Ça peut être intéressant aussi de le noter. Qu'est-ce qu'il avait l'air, le John Walker Red en 75 Qu'est-ce qu'il a l'air aujourd'hui? C'est-tu la même chose? Pas du tout. Euh, D'autres prendre Royal, j'ai une bouteille de 77 chez nous. Ben, c'est le fun de la comparer aujourd'hui parce qu'on se rend compte que yeah, c'est la même histoire qu'essayer de la raconter à travers le whisky. C'est le fun de se de garder des trucs comme ça, la date, euh, l'endroit aussi. Parce qu'évidemment, le whisky qu'on qu va prendre en très bonne compagnie, honnêtement, d'habitude, il goûte un petit peu meilleur que celui qu'on prend avec du monde qui nous font Donc Ça peut être intéressant de noter ça en même temps celui comme je dis, c'est Glenn Lévit. Il se trouve sur le site de Glenn Lévit. Je le mets aussi en lien sur la présentation, sur la présentation vous allez pouvoir le retrouver. Cela, là c'est une que j'ai créée. J'ai essayé d'aller vraiment aussi loin qu'on pouvait le faire. Avec même une, une gradation des couleurs. Comme je dis, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une information supplémentaire. Comme je disais, le bullseye, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le whisky, le floral et... Le, la céréale et tout ça. Fait Encore là, c'est quelque chose que, que j'écrive, peut-être euh, un six mois, un an. Fait que ça me donne une idée, si vous voulez l'imprimer, froid, vous pouvez après ça les mettre dans un carton. Moi, honnêtement, ce que j'utilise, c'est tout simplement, un cahier. Je le garde toujours avec moi au Brest. Ça me permet de noter rapidement, c'est quoi le whisky, c'est quoi le moment, à quelle date qu'on était, qu'est-ce que j'en ai pensé. Celle-là, c'était euh, sur le site du Stillhouse de la gang de chez euh, Red Press Jameson. Ils le donnaient. On a juste à marquer notre adresse. Deux semaines plus tard, on reçoit le livre. Ça peut être tout simplement un petit mold skin, un petit livre avec l'élastique. On prend quelques notes. L'idée de base, c'est si vous l'avez avec vous autres, vous avez bien plus de chances de prendre des notes que si vous avez « ah, oh, j'ai mon cartable, je suis nouveau. Oh, bon, ça vaut ce que ça veut. Donc c'est des pistes, des pistes de solutions, des idées que je vous donne, mais comme je dis ce qui est important c'est de prendre le temps de s'arrêter et de le noter, même si c'est une napkin que vous jetez après, au moins vous étiez à ce moment-là en train de faire vraiment l'expérience complète du whisky. Est-ce qu'on doit toujours noter nos whisky? Non. Si on, est, si on est juste en train d'avoir du plaisir, mais des fois, c'est intéressant au moins de se prendre une petite note rapide, de prendre le temps. Puis en plus, honnêtement, quand je disais tantôt que la modération est pas vous, si on prend le temps de découvrir le whisky au fur et à mesure qu'il descend dans notre verre, ça nous force à ralentir, ça nous force aussi à profiter du moment. Puis en même temps aussi, c'est le fun de peut-être justement se payer un whisky un petit peu plus dispendieux, mais prendre le temps de le prendre puis d'en garder toute l'expérience possible. Ça nous permet de justifier comme ça que je viens de le payer un verre, qui m'a coûté 35 J'ai vraiment, j'étais allé au bout de l'expérience, j'ai tout noté dans trois ans père me dire « ah oui, je l'ai vu. Puis ça ne valait pas le cul, même à 35 piastres. Parce qu'après ça, je l'ai un à 5 puis il me semble que c'est 5 piastres la meilleure. En tout cas, c'est des idées. Pour ce soir, vous avez votre napron, il n'y aura pas de grande surprise. J'en ai profité aussi pour mettre... Euh, pour mettre les paroles à l'acte. J'ai laissé de l'espace, si vous voulez prendre des petites notes sur le nez, sur la, la, la, la bouche et la finale de votre fuski. J'ai déjà mis les prix, le code SOQ est là aussi, euh, c'est pas de la promotion, c'est juste pour vous aider si jamais vous voulez les retrouver par la suite. C'est sur la feuille, vous partez avec, vos notes sont faites pour la soirée. Merci, bonsoir. Après le, ben On va commencer avec le Glendronach, le 12 ans original. On va continuer avec le Glen Goyne, un 12 ans aussi, mais un casque strength. Donc, est, il est pris du baril, il l'embouteille, il rajoute pas d'eau. Ensuite, on va aller au Jura Superst... Euh, non, pardon, au euh, dit, 16 ans, celui qui était fini en fût de Margot. <coughs> Ensuite, c'est le Jura Superstition, puis ben, avec un peu de tour, quand même. Puis on finit avec beaucoup de tour, mais on finit avec le Harket, avec j'ai nommé la soirée Oloroso des Fêtes parce que par hasard, parce que vraiment on a fait une liste rapide de whisky qui nous intéressait. On l'a mis euh, en ligne, les gens ont pu voter lesquels qui les intéressaient le plus. Les whiskies qui sont sortis, du, euh, oui. les whiskies qui ont sorti ont toutes par hasard passé un peu, beaucoup ou euh, énormément de temps dans des barriques de chêne Oloroso. Fait que ça va être un peu la, la, trame, la trame de la soirée. C'est sûr que certains vont avoir aussi passé du temps en Bourbon. Certains vont être un assemblage de Bourbon et de Doloroso, mais ça donne une trame. Fait que ça me donne une idée. Puis honnêtement, je trouvais que ça tombait vraiment bien, parce que souvent, euh, même pratiquement tout le temps, les whiskies qui ont passé du temps en, en barrique de Doloroso, ça va être des, des, des whiskies qui vont justement donner un peu du chéri. On va avoir du fruit sec, on va avoir... Euh, du gâteau aux fruits, on va avoir de la vanille, mais une vanille sombre, foncée. Fait que ça fait bien avec les petits gâteaux. Euh, euh, c'est quoi avec le lion Optimiste, etc., qu'on se donne au temps des fêtes. Puis, encore là, ça serait peut-être plus fun de dire à ceux qui nous donnent ces gâteaux-là regarde, donne-moi-les en bouteille. C'est plus fun que quand ça crée, euh... quand qu a fait. Quand est-ce qu'ils ont été faits ces gâteaux-là On est sûr On pourrait se construire une maison avec ça c'est des fois c'est hallucinant le premier, tout le monde devrait déjà l'avoir, c'est le Glendronach, le 12 ans, The Original. C'est un whisky d'une maison indépendante. Une Par bon, les régions, tiens tu sais, c'est intéressant. Bon, J'ai mis sur, euh, sur la carte les différents endroits où on va se promener ce soir. Dans le Speyside, en haut à droite complètement, presque plus dans le Speyside, c'est Glendronach. Ensuite, on descend presque dans les lowlands chez Glengoyne. On part dans les îles à gauche pour le Brooklyn. Ça vient d'Aïla, mais c'est pas hyper tourbé, ou même pratiquement pas tourbé. Ensuite, on s'en va juste à côté, de l'autre côté du, euh, du euh, Sound of Aïla, pour aller à Jura pour le Prophecy. Puis on retourne à Aïla, mais complètement dans le sud, cette fois-ci d'Aïla, pour la Arden à la toute fin. Les régions, encore là, ça vaut ce que ça vaut. Comme je vous disais, le brooke l'a dit, le whisky qui vient d'ailleurs, pas tourbé. Ils font le Port Charlotte, qui est super tourbé, ou l'Octomore, qui est encore plus tourbé. Mais leur ligne, je pense maintenant ils vont l'appeler classique, est pratiquement pas tourbé. Si on va chez Boonahabin, même chose, des whiskies qui sont pratiquement pas tourbés, autant qu'ils viennent d'ailleurs. Si on va dans le, dans le SpaceSide, tu as Benriac, qui vont faire des whiskies super tourbés. Tu as euh, Ardmore. Fait aussi dans les Highlands des whiskies très tourbés. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a Dave Room qui est un auteur, euh, un auteur important, je dirais, dans le monde du whisky, mais de la boisson en général aussi. Il a fait des trucs sur la bière, fait des trucs sur le vin. Un super beau livre sur le rhum. Il met plutôt comme ça, une espèce de carte euh, de saveur. D'en haut en bas, on part de très délicat à très fumé. Et de gauche à droite, de très léger à très riche. Fait que si on parle du Hougedal qu'on va prendre tantôt, ben on va être pas mal en haut, puis on va être quand même relativement riche. Peut-être pas le plus riche, mais on va être assez riche. De côté, Glen pas de tourbe du tout, fait qu'on va être complètement dans le délicat. Léger, riche, on va le voir ensemble. C'est un 12 ans, pas super beaucoup de temps barrique. Par contre, un 4 strength. fait qu'il va peut-être nous en donner un peu plus. Fait que c'est peut-être plus intéressant, une carte comme ça. Euh, c'est un peu aussi ce que la SACU avec leur fruité léger... Euh, rond et généreux, tout ça. C'est un peu le même genre d'idée parce qu'en quelque part, ce qui est plus important est que de où ça vient, c'est comment ça a été fait, mais encore plus, qu'est-ce que ça goûte et qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille. C'est un euh, autre truc qui est disponible. Vous voyez, ça doit être en français parce qu'il a été traduit. Euh, c'est livres C'était fait aussi avec Diageo. Fait Évidemment, bon, là, on ne peut pas le voir, mais quand on regarde sur la carte, il y a beaucoup de produits de chez Diageo, La Gabellone, euh, euh, Glen et sont presque toutes là. Mais ils ne se gênent pas. Il y a quand même d'autres euh, produits comme le haut Polny qui va se retrouver sur cette carte-là. C'est intéressant de voir ça. Alors, Glen Dronach, ça vient du Space Side, comme je vous le montrais sur la carte, mais complètement en haut, à droite. Fait qu'on est presque sorti euh, de la région qui est baignée par la PASP. Ça appartient à la, la, la Ben React Distillery Company Limited, c'est Billy Walker. Billy Walker, il y a quelques années, a acheté Benriac. Mais il a été très chanceux parce qu'il oui. a pu en même temps goûter à pas mal de produits qu'il y avait chez Benriac. J'ai essayé de retrouver, je pense c'est toujours 60 000 barils qu'il a été capable de goûter. Une job horrible. Longue, ardue. Non, je n'ai pas le chiffre, mais c'est beaucoup de barils. Même si c'était juste 2 000 barils. C'est terrible. C'est terrible. Alors, il a acheté Benriac. Puis à un moment donné, il a décidé de dire, "Garde, ça a bien été, on a réussi à faire des super beaux produits parce qu'il était chanceux, il y avait, des, des, avait beaucoup de trucs qui existaient déjà, qui étaient déjà en flux, qui étaient prêts à être embouteillés, d'autres qui étaient moins prêts, mais il a réussi à se montrer un, une bonne connaissance de ce qu'il pouvait faire en blendant, ses produits. Parce qu'évidemment, c'est un single malt, mais ça ne veut pas dire que c'est juste une barrique. Ça fait 8 barriques, comme ça peut être 25 000 barriques qui vont dans l'assemblage d'un whisky. Alors, Glendronach, même principe, une syrie qui était peu utilisée par les propriétaires à ce moment-là, qui était laissée pratiquement à l'abandon. Encore là, avec pas mal de whisky qui existait déjà, qui pouvaient justement goûter, puis quand il achetait la distillerie, il y a eu accès à ces barils-là. Avant Glendronach, il a à peu près toujours existant en Second Bar, mais ça allait surtout dans les blends de Teachers, euh, un peu comme le Hardmore justement. Hardmore va donner la tour aux Teachers. C'est des whisky qui rentraient comme ça dans la composition de Teachers. Ce qui n'est pas un super grand blend. Ce qui explique peut-être pourquoi Glendronach est un peu laissé à l'abandon. Si ce n'est pas un grand blend, pas parce qu'il n'est pas bon, mais il va moins bien se vendre. Fait Ils ont moins besoin de whisky. Doucement, Glendronach a été laissé un peu de côté. En 2008, Billy Walker la jette de Pernod Ricard. Comme je disais déjà au villard Ce n'est pas très gros, hein? Deux wash-till, deux spirit-still, ils de faire 1,6 million de litres par année. C'est beaucoup 1,6 million, mais c'est vraiment minuscule. Si on pense à Glenlivet, Levitt, ils sont rendus à quoi? 14, je pense? 7,7? 7,7? 7,7? Ouais, 7. Fait c'est 7 fois plus gros, mais je pense qu'ils ont le de produire quelque chose comme 12 fois plus de whisky, parce qu'évidemment, ils vont être capables de faire euh, des rondes. Euh, 24 heures, trois chiffres. Dans le cas de c'est encore plus petit, 1,6. Très... Une autre différence avec ces autres produits-là qui produisent plus rapidement, qui explique peut-être aussi pourquoi c'est juste 1,6 millions par année, la fermentation, autant chez Bedriac que chez Glendronac, est super longue. Très longue fermentation. Qu'est-ce que ça fait une longue fermentation Dans le fond, c'est qu'on prend l'eau, on prend les céréales qui sont broyées, on les laisse dans l'eau chaude pendant un certain temps pour laisser la levure agir. On rajoute, on rajoute toujours de la levure. Il n'y a pratiquement personne qui fait du whisky naturel avec juste les levures vivantes. Ben, les levures sauvages, par exemple, sont toutes vivantes, sinon ça ne servira à rien. En les laissant très longtemps fermenter, c'est qu'on laisse aussi de la place à des bactéries de rentrer dans le, whisky, dans, le, dans le mou, dans la bière, de distillateur, ce qui va amener des saveurs différentes, ce qui va amener des esters, entre autres. Euh, si vous connaissez un peu euh, les Bourbons, Four Roses c'est à peu près la même chose. Four Roses n'utilise pas un sour mash, c'est-à-dire qu'ils ne partent pas avec une, euh, un mou qui est déjà sûr. Donc en ayant un pH différent, les, les bactéries peuvent entrer. Mais c'est ça qui va rajouter du coup. C'est sûr que c'est une bataille. La bactérie, la levure vont battre pour essayer de, de, de gagner le sucre de gagner l'air, de gagner l'eau qu'il y a dans le mou. C'est la job du, euh, des gens chez, chez Glendronach, chez Glendriac, de, de s'assurer que c'est les leveurs qui vont gagner. Puis que quand les bactéries gagnent, c'est des bonnes bactéries qui vont donner du goût, et qui ne vont pas détruire le produit. Le, All right. le produit, Glendronach, 12 ans, on s'est embouteillé à 43%. Aucun colorant, pas de filtrage à froid. Alors, c'est juste passé à travers un, euh, comme un, une série de filtres à café, juste pour enlever les morceaux qui prévenaient du baril. Glendronac, comme je vous êtes tantôt, indépendant, ça n'appartient plus à Pernod Ricard, c'est maintenant la propriété de Billy Walker. Et c'est très traditionnel. C'est vraiment des vieux dunnage warehouse en, en pierre, des barils qui sont encore roulés à la main. C'est une méthode de production très, très, très, très traditionnelle. Euh, nouvelle version. Pourquoi une nouvelle version? C'est que le Original, c'est un whisky qui a beaucoup d'histoire, dans le sens qu'il a été fait de plusieurs façons. Maintenant, c'est un whisky qui est fait de, de, de whisky qui a été vieilli, de Distilia, qui a été vieilli en Oloroso pour donner des notes de fruits, des pistes comme je parlais tantôt, et aussi chez, avec des fûts qui viennent de chez Pedro Ximénez, des PX. souvent on voit ça, on va le voir tantôt aussi dans le... si vous regardez des feuilles, il y a la Freud qui est aussi un piaxe, ça donne vraiment plus le côté euh, vineux, la raisin, la liqueur aussi, un petit peu de, quasiment du brindé qui va venir dans, dans les notes qui viennent de chez Pedro Ximénez. À donné, il était fait. il était fait à l'inverse, on rajoutait du bourbon, à un c'est des, des, un whisky qui avait été vieilli en fût de bourbon, qu'on finissait en Oloroso. À un moment donné c'est le contraire, c'est des whisky qui étaient vieillis en Oloroso qu'on finissait en Bourbon. Faites attention, si jamais vous trouvez des vieilles bouteilles et que ça ne goûte pas pareil, ça se peut que ce soit juste une de ces anciennes versions-là. La nouvelle, c'est vraiment juste des whisky qui ont passé, une partie du whisky a passé du temps en Oloroso, l'autre en Pedro Ximénez. Je ne sais pas si j'ai les ratios. Non, je ne veux pas les rassurer, ce qui est important, est, comme je disais tantôt, c'est ce qu'il qu -ce qu y a dans le verre aussi. Justement, qu'est-ce qu'il y a dans le verre? Le nez. C'est assez propre, c'est assez franc, ce n'est pas un aussi qui essaie d'aller partout en même temps. Le côté vineux, le côté liquoreux est pas mal là. Je ne sais pas si euh, vous trouvez d'autres choses sur le nez, vous autres, qui vous vous sortent comme ça, d'un peut peu sec. Peut-être les amandes. Donnez pas hein? Le lochin Les raisins. Les raisins, oui, vraiment. Comme les raisins qui ne pas trop secs, ceux qui sont encore un peu juteux, là. C'est vraiment ça. Comme je disais tantôt, ce qui nous attaque en premier, je trouve vraiment que c'est le chéri. On, on remarque tout de suite, même à la robe, si on a pris le temps bon pas de débile. Si on regarde, le temps, on voit qu'il y a une teinte rosée dans le, dans, le, dans le whisky. Comme je dis, ça vaut ce que ça vaut, Mon on le Celui-là, il n'a pas été teinté par du colorant. Comme je disais la noix, je trouve vraiment qu'il y a... L'espèce de coquille de l'amande. Une fois que, avant qu'on l'ouvre complètement, l'espèce de coquille d'amande. Miel et café. C'est sûr que c'est un whisky il y a des Highlands. Il y a toujours cette espèce de miel de bruyère qui rentre en ligne de compte. Puis le café, ben ça, c'est les fûts. Encore là, c'est les fûts je, les fûts, les fûts reste, qui donnent une espèce d'idée de torréfié. Les barils sont brûlés, des fois ils sont même re-brûlés. rebrûlés. On a cette espèce de note de torréfaction là Le fruit, la pomme cuite, si vous prenez un peu de temps. L'eau, intéressant. Pas mettre trop parce qu'à 43%, c'est pas aussi pas à faire. Mais souvent, ça va justement réveiller tout ce que je disais entre les asters. Euh, des fois les levures aussi, si on rajoute l'eau, des fois les levures sortent beaucoup. Et le fruit. Souvent, le fruit les fleurs vont vous sortir. La pomme c'est pas de la pomme fraîche du verger, du plus une compote, une compote qu'on a laissé longtemps sur le feu parce qu'encore là l'espèce de tarifis qui nous vient. Ouais, une compote qu'on a laissé bouillir longtemps sur le feu. Ouais. Ouais, un peu parce que le caramel, l'espèce de sucre du miel de tantôt, avec la pomme devient tartatin, puis dans la céréale, vous pouvez nous donner des idées de la part avec le levain aussi. Pas les levains, mais les leveux, pardon. On va dire quelque chose de pain aussi là-dedans. Mais le pain, c'est euh, pas un lac, le pain, parce que c'est taré. Point d'exotisme. Parce que, bon, là, j'avoue, on jase, on est pas mal dans la pièce. Mais si jamais vous retournez vers ce whisky-là, puis honnêtement, au prix qui est demandé, Tournez-y, c'est un whisky fort intéressant. Quand on prend le temps, je trouve qu'il y a une petite note, genre de carambole, c'est ces fluides un peu plus exotique qui finit par arriver. Là, est-ce que je le retrouve pas du tout Je le retrouve pas du tout, du tout ce soir. C'est comme ça, ça arrive. Mais c'est pas la première fois que je prends ce whisky-là. D'ailleurs, ben j'étais très content de faisait partie de la liste ce soir parce que ah, c'est ce whisky-là qui m'a donné le goût justement d'en de, apprendre plus. Parce qu'on a tous commencé avec un whisky, moi le premier qui m'a vraiment fait triper le whisky, c'était la Gavillin. Très costaud, très fumé, très euh, de Puis à un moment donné, tu goûtes à ça, parce que là, une fois que tu as trouvé la Gavillin, tu te promènes chez Talisker, tu te promènes chez la Freur tu restes dans le tourbillon parce que c'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai aimé. Puis à un moment donné, j'ai reçu ça comme cadeau de Noël. Puis tu as, attends, là, tu attends, une minute. il y a une autre version du whisky, avec les mêmes affaires, on réussit à faire ça qui est complètement de autre chose. pas. Il n'y a personne qui commence à dire oh, c'est peut-être du hard ou pas du tout. Fait que c'est très personnel. Mais ça aussi, je connais bien, que j'aime bien. Que je suis très content qu'il fasse partie du code ce soir. Puis je n'ai pas triché. Je n'ai pas triché du tout. Il était là dans la liste. Mais je pense que pour plusieurs, encore une fois, au prix qui charge, je pense c'est un bon ski qu'on se garde dans notre cabinet de toute façon. Vous allez voir, c'est un whisky qui peut attirer les gens vers le whisky. Mais c'est aussi un whisky, comme je dis, quand on connaît ça, qu'on passe du temps avec, on réussit à trouver des couches différentes à chaque fois. Que je trouve fort intéressant pour ça. Il y en a un peu pour tout le monde là-dedans. Là, on va faire le pas de la on va écouter. Pain d'épices, de le Bon, évidemment. Frangipane, comme je disais tantôt, l'amande. Ce soir, j'ai plus trouvé que c'était la coquille d'amande qui a vraiment la frangipane. On oh y goûte. vous avez déjà oublié que c'est coquille. Il y a beaucoup de tannin. Hein, Quelqu'un qui connaît le pain, va trouver des trucs là-dedans qu'il va qu reconnaître. Moi j'ai le chocolat présentement, c'est fou là, une fois que le tanin est parti. C'est comme si je voulais prendre une bouchée de chocolat, c'est incroyable. Puis là j'ai comme du, du, du pain grillé qui apparaît. C'est plus la finale, je vais peut-être train de tricher pour le prochain slide. Fuck that! Mmh. Tannin et le tannin avec chocolat noir, tu vois, ça ne m'a pas triché, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que j'ai. Les épices, évidemment, encore là, on a, on a tout le, surtout le côté de la langue qui vient nous rappeler. Ce n'est pas trop puissant, ce n'est pas un talesqueur. On a ça, une petite épice, une petite cannelle, un pique de sucre. C'est oh, pas mauvais. L'huile de sésame, il y a quelque chose de huileux. tantôt, c'est un whisky qui n'est pas filtré à froid. C'est sûr que s'il n'est pas filtré à froid, les huiles qui étaient dans la céréale au début vont se retrouver dans le verre. Fait On a ça, cette sensation-là. J'aurais même une huile de sésame grillée, probablement encore à cause du fût qui nous amène la fumée. Il y a quelque chose de très... Euh, que je parle d'exotique. Là, ça devient presque chinois avec cette huile de sésame-là. Retour sur le fruit, oui, c'est sûr qu'on jamais, on perd jamais l'espèce de fruit rouge. Peut-être une. Euh, je parlais tantôt de, de pommes compotées. Là, c'était plus de la fraise. ça, la fraise, qu'on a peut-être même un peu brûlé. Encore là, probablement avec le tanin du bois, le, la fumée. Noix de cajou, réglisse. Je l'ai pas ce soir. Je l'ai déjà noté par le passé. Je me suis permis de la mettre. y a-t-il d'autres choses qui vous, euh, qui vous qui vient à bien qui vient quand l'esprit ça? Moi de gruau. De gruau? la céréale dans bouche. Absolument, non, on parlait tantôt de pain de, de, de, de, de tarte. effectivement il y a la céréale. Mais c'est ça, un whisky plus jeune, souvent on a ça. La céréale est n'a pas le temps de tout se faire effacer par le bois. Elle n'était pas aussi intégrée que, que dans un whisky de, de 15, de 16, de 17 ans. Surtout on a le rousseau. Quand tu arrives à 15 ans, là, souvent le chéri le vient tellement donner du, du puissant. C'est vrai qu'on a encore de la céréale. C'est pas un whisky jeune. 12 ans, je pense un bel âge pour ce whisky-là. Le 15 ans existe. Le 18 ans, euh, ils ont sorti aussi des, euh, des singles de, de 74, 75, 76, je pense qu'ils ont sorti. Il y a quand même une gamme assez complète. Chaque whisky est différent. Si vous allez vers le 15, c'est beaucoup plus beaucoup plus chéri encore que ça. Faites penser un peu au Glen Parkless. Donc ça, ça peut être intéressant aussi, je l'ai noté tantôt. Des whiskies qui prennent, Si vous aimez ça, d'autres idées de whisky au, qui tournent autour de ça. Y a t il autre chose que, qui vous a frappé dans, dans le, la bouche de cela, là Oui, Ah! C'est vrai, ça peut être le fun avec un cigare, effectivement. De côté, le côté cover. Mais ça retiendrait bien, effectivement, un cigare, peut-être pas.. Euh, c'est pas un montée quelque chose de plus léger, ça peut être intéressant là-dessus. Peut-être un. le tabac. Le tabac directement dedans. Ouais, ça sent, mélangé un peu avec le. C'est vrai que c'est Ouais, c'est vrai que de la feuille de tabac. c'est bon avec C'est bon un cigare. Non, il c'est vrai pas bien, je crois. Peut-être le petit finidal, là. Ouais, peut-être un finidal avec ça. Ça en prenait pas la peine à demander d'essayer ça aussi, de se faire une soirée avec des cigares pas ici, donc ce n'est pas une place, c'est correct, qu'on flotte autour la parole. La finale, on parlait de Gruau, moi j'ai noté mal, mais ça c'est chacun différent, hein, mais c'est vraiment ça. On trouve la céréale, elle n'est pas cachée. Est pas c'est pas un secret que c'est un whisky, fait que je l'ai noté de mal, frais. C'est un whisky qui reste frais, qui reste jeune. c'est pas... Euh, pas un whisky de fin de soirée qui s'endort, c'est encore un whisky qui a quelque chose à dire et qui a encore le goût de changer le monde je pense. Si vous aimez ça, je des notes. 10 ans, Sherry Casque, on l'a pas goûté la dernière fois, c'était le 12 Sherry Casque qu'on a goûté la dernière fois. Mais le 10, c'est un petit peu plus jeune, ça ressemble, ça ressemble pas mal à ça. Euh, Glen Évidemment, Glen Farkless, le 12 ans, ressemble aussi étrangement à ça. Le 15 ans va ressembler encore plus au vieux Glen Farkless. Aberlour. Peut-être pas le 10. Le 10, c'était plus pain grillé, mais le 12, je trouve qu'il va ressembler un peu avec ça, un peu plus de fruits, un peu plus le malt, un peu plus le, la pomme caramélisée. Crag and more. Si vous avez aimé les notes de noix de celui-là, le Crag and More, il y a ça, y amène ces espèces de notes d'amande. Décorce de, d'amande, ça peut être intéressant. Euh, Glenfellish, mais le 15. Le Glenfellish 15 ans, qui est un Solera Reserve, qui va utiliser toutes sortes de bois différents. Va amener le toasté, va amener euh, le fruit, va amener l'amande qu'on a retrouvé dans celui-là. Je reviens toujours au prix avec ce whisky-là, parce que je trouve ça extraordinaire qu'ils sont capables de nous offrir un whisky aussi intéressant que ça, ce prix-là. Fait c'est sûr qu'on n'est pas dans la même gamme de prix que les autres que je viens de dire. Mais ça vaut la peine. Partez. Parce que c'est ça chose, Je parlais tantôt de la carte. Mais tu sais, la carte, ça peut être aussi une carte de whisky. J'ai aimé celle-là. J'ai aimé celle-là. Ben, il y a celle-là qui est disposée de ressembler, Pourquoi pas? Puis on se fait notre propre... Euh, comment ça s'appelle les enfants, là? Les numéros, là? propre itinéraire. Ça, c'est un petit itinéraire qu'on se fait dans le monde de whisky. Fait que c'était le Glenn Dronach, 12 ans. Euh, je vais y aller tout de suite. Est-ce que je suis plat Est-ce que j'en trouve Voulez-vous qu'on raccourcisse ça qu'on attaque plus vite le whisky Je n'en ai pas, oui. On va le faire plus vite. <rires> Celui-là, comme je l'ai montré sur la carte tantôt, on est dans les Highlands, mais on est vraiment à la limite des Highlands. Le whisky est fait du côté des Highlands, mais en fait, il vit de l'autre bord de la rue, dans les Lowlands. C'est quand même un whisky des mais ça fait une petite histoire intéressante. Il vous fait d'un bord de la rue, puis, puis ensuite, il de l'autre dans les Lowlands. C'est euh, Ian McLeod Distillers qui est propriétaire, un autre indépendant, c'est un autre whisky, encore là une autre série qui faisait plus ou moins l'affaire des propriétaires. Il a été racheté en 2003 par euh, Ian McLeod. Ian McLeod qui fait euh, Smokehead, euh, les Chieftains, qui est la ligne Chieftain, puis évidemment le Glendoyne. C'est à 30 minutes de Glasgow. Fait si jamais vous faites un voyage en Écosse, c'est hyper intéressant cette série là Ça se fait en taxi si vous voulez. Il y a aussi des tours qui se donnent quasiment tous les jours, un petit bout d'autobus, on s'en va chez Glen Goyne. Très, très, très. très. Autobus en autobus de la ville, effectivement, il y a un arrêt. Il y a un arrêt pas loin, effectivement. C'est très joli. Il y a le mont en arrière qui donne le nom. Euh, Glen, le Gouin. Ouais, c'est se dit mal comme ça. Le mont, le mont en arrière, le Glen. Une belle petite montagne, très jolie, avec la source d'eau, Rien joli aussi sur le côté. C'est une série qui permet d'acheter son casque euh, au moment d'aller même, au moment qu'ils le mettent en feu. Vous pouvez être là-bas, ils vont vous mettre votre nom sur le casque puis euh, dans le ans vous y vous avez un superbe whisky. Parce que souvent ça arrive, des aussi comme ça qui sont plus à l'ouest, c'est des whiskys qui honnêtement avec l'âge, ils se développent quelque chose de super intéressant. Le 17 ans est extraordinaire. C'est vraiment... Peut-être le whisky euh, de 17 ans en plus, peut-être le plus abordable, il est autour de 97 si je me rappelle bien. Très intéressant. Si jamais encore là, vous allez là-bas, ça vaut la peine, allez-y, amenez plus de blé, payez-vous euh, une barrique. Puis je pense que vous ne chargez pas les taxes tout ça avant que vous l'embouteille. Il faut que ça vous donne le temps de ramasser euh, mm -hmm. ces biens là euh, Un wash deux spirit still, 1,1 million de litres par année, ça ressemble aux grandeurs de Glendronach un petit distillerie, 100% non tourbé, ils sont hyper fiers d'être ça, sur la bouteille, si vous avez la chance déjà de l'avoir vu, on y montre un beau, une espèce de gerbe euh, d'orge, puis ils non tourbé, c'est un whisky plus doux, plus frais, plus proche de la céréale, euh, quand il est en, comme ça, souvent en plus, il vient directement du fût, non filtré, pas d'eau ajoutée, Là-dessus, il nous donne beaucoup d'huile, ça va ressembler un peu à certains Irlandais aussi des fois avec leur pot still. Bon, pareil là, et ça fait penser un peu. Euh, le 12 ans de casque c'est peut-être une des dernières bouteilles qu'on a ce soir parce qu'ils ont déjà annoncé qu'ils s'en allaient vers un no age statement. C'est-à-dire qu'ils vont juste l'appeler le Cast Train. Probablement des whisky d'autour de 10 ans qui vont se retrouver là-dedans au lieu de 12 ans. Fait que. Encore là, ça peut être intéressant de voir si vous l'aimez, prendre des notes, parce que qu'il va changer, vous allez pouvoir comparer. Eux autres sont très ouverts dans qu ce qu'ils mettent dans leur whisky. 20 c'est du euh, chêne européen, Oloroso, premier refill. 10 c'est même Oloroso, mais du chêne américain. Et 70%, c'est des refills. C'est-à-dire que c'est la deuxième, troisième, quatrième fois qu'on utilise des rock et des bottes, des très, très gros barils. Ont déjà contenu du porto, pas du porto, pardon, du chéri encore, du Xirais. Et là, au lieu que moi je parle, je vais laisser les gens de chez Glengoyne. Ça sera peut-être pas super fort. Je m'excuse d'avance. En fait ça, c'est fort. un petit peu, Oui, papa. So we'll try the 12. We we've kept this to last because obviously it's the cast strength, so that makes sense to taste it last. Yeah, and 57.2 alcohol. Yeah. So this is full strength whiskey. Great colour, this. It's a sort of vibrant liquid gold. It looks really thick. It does, doesn't it? Moves differently around the glass, actually, it's almost thicker in the glass. There's a lot in there, yeah. It's surprising how hmm. I think you you maybe anticipate that it's going to be quite a burn because of the percentage of alcohol, but it doesn't have that prickliness that you would expect yeah. at all. Yeah, it's quite gentle, isn't it? For something of that, oh, that, of that percentage, strength, yeah. Do you get a, a kind of biscuity smell kind of coming through? Like a it's biscuits, it is just like digestives yeah. or maybe oatcakes or. Mm -hmm. Yeah, apricots and maybe a peach, or am I going a bit too far? No, I think, yeah, we've got a wee fruit salad of it down here. It could take a long time smelling it, there's a lot to kind of find there. I think this could be the longest nose of our of our range. And it's really sweet. And it's not it's not as strong as you think it would be. I mean, no. that's a that's hundred hundred degrees proof in old money that's mm -hmm. you know 57.2. strong and yet you don't notice mm. it the same way. And it's got a really like the aftertaste is not burning at all it's kind of dark like chocolate at the very very back I kind of think because it really lingers. It's easily drinkable at that strength isn't it? Shall we try cutting this one? Take it down from the 57.2 to exactly 41. <laughs> or or there Exactly. <laughs> First thing you're starting to see is a little bit of haze creeping in quite slowly. You see it, tiny little dots in the whiskey. Yeah. It's just the some of the, the fatty acids and polymers being thrown out of the spirit with the addition of the water there. Mm. And it gives it a kind of cloudiness. And gradually as we leave it here, if you come back in an hour's time, mm -hmm. were it not for the fact we'll have drunk these bad news, <laughs> you, would, you would see quite a really, really hazy, almost milky colour. Yeah, color it's dry. definitely losing its clarity, isn't it? And that's the fact that it's not chill-filtered. So it's got those proteins and fats left in it. It's really, really long flavoured, I long, mean it's yeah. still developing in my mouth and that's mm -hmm. swallowed a good while ago now. Personally for me it's, it's easier to drink, I would pref I, for me I prefer it with the water. I'm just starting to get a little kind of peppery tingle on the end of my tongue. Just a nice sort of peppery flavour so that if you drink it, the very last thing that you're going to experience, probably about 20 seconds after you've swallowed it, it just ends in this little tingle on the end of your tongue, a little bit of pepper. I like how when you add water to cast strength you can kind of personalise it to yourself with the other ones you've got, you know, 40% or 43% and that's already dictated, whereas you can kind of make the cast strength your own and add as much or as little water as you like. We'll just start off like literally drop at a time and see yeah, what you get down as far as you want. And yeah, and see mm -hmm. what works for you. Vous pas entendu, le nez est beaucoup plus doux que le taux d'alcool pourrait nous laisser croire. C'est pas un whisky, quand on le sent, qui nous agresse. Ce n'est pas, pas, pas difficile à sentir. C'est n'est pas, pas de la terribenthine. Pas du tout. Pas et abricots, je trouve que c'est beaucoup plus l'abricot. L'abricot séché qu'on a au nez, c'est très jaune. C'est un nez très très très très jaune. La céréale, l'abricot, c'est des couleurs jaunes. C'est vraiment incroyable. Biscuit à l'orge, définitivement, on sent encore la céréale qui est là. Biscuit à l'orge, le gruau de tantôt, ça peut être tout ça, c'est selon, selon, dans le fond, votre, votre, vos références. Si vous n'avez jamais mangé de biscuit à l'orge de votre vie, vous ne pouvez jamais dire ah, « Ah, ah, biscuit à l'orge! » Non. Même si vous n'avez pas les gars qui prend le gruau le matin, jamais vous pouvez dire gruau. Fait on y va avec ce qu'on a. Le taffy aussi, ce n'est pas le miel de tantôt. C'est vraiment quelque chose de plus... Euh, qui a, qui a collé un peu encore au fond. C'est un petit peu plus foncé comme, comme sucre. Puis l'alcool vient juste à la fin, un peu comme du clou de girofle, juste nous geler un petit peu. C'est pas, euh, pas trop fort. Sauterne, so parce qu'encore là, je trouve qu'il y a quelque chose, j'ai mis sauterne so avec le point d'interrogation, il y a quelque chose de vineux encore là-dedans, j'ai trouvé. Quand je disais jaune tantôt, euh, est-ce que c'est muscat? Est-ce que c'est sauterne? So je ne sais pas, mais il y a. Je trouve qu'il y a un petit vin. Lee cover. Euh, des fois, cela moins, mais des fois, il y en a, je trouve qu'on euh, sent un peu de pourriture, la, la pourriture noble de ces, de ces vins-là qui ont, qui ont été laissés longtemps sur la vigne. Caramel et menthe au nez, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on a. Euh, caramel, bon, encore là, le sucré, le taffy, tout ça. La menthe, quelqu'un peut me dire, ah, c'est peut-être plus la sauge, absolument. On a une petite note végétale verte là-dedans, une fois qu'on rajoute l'eau, euh, tantôt, je trouvais que c'était plus le fruit, la pomme bouillie qui sortait. Avec cela, je trouve toujours que c'est le végétal qui, euh, qui sort. Encore là, ça vient probablement des huiles qui sont laissées, qui viennent directement de notre céréale. Des huiles vraiment euh, de base. Il y a quelque chose d'intéressant. Il disait aussi dans la le, dans le, le, le, le vidéo, c'est peut-être un des nés les plus longs de la gamme de chez Glen Corn. J'aurais tendance à le croire, effectivement, c'est pas, euh, pas, pas un nez qui disparaît, c'est un nez qui reste avec nous. D'autres commentaires sur le nez de celui-là? Le bonbon. Le bonbon? Absolument. Je parlais de mangue, je parlais de taffy, là. Il, y a quelque chose de, il y a quelque chose de sucré, beaucoup plus que l'autre. tec plus sur le vin, sur le fruit. Ça il peut-être plus, effectivement, sur le vieux bonbon, laissé dans, dans le bon chat cher, grand C'est Le nez de effectivement. Oui, comme un euh... C'est pas un fruit de camp, mais. Peut-être justement, une petite branche de, de, de, de, de menthe ou de, de, de foin qu'on avait laissé doucement. Ouais, euh... De foin. Oui. Ouais, plus du foin qui brûle doucement. Effectivement. On vous la menthe, je, je sais pas si est le courant en l'air de là, mais j'ai la menthe donnée. La bien, Madame. <rire> en bouche, un peu la même histoire. Voici. Euh, <rire> oui. Dans le bois, dans le sucré, absolument. Ça vient du bois, comme le sirop d'érable, qui vient du bois. C'est des trucs qu'on va retrouver. La même chose en bouche. Il y a de l'huile là-dedans. C'est dense. Ça colle. Ça fait le tour. C'est vert. Hein, c'est peut-être pas de l'huile d'olive, mais ça se rapproche un peu de l'huile d'olive. Épicé, mais de l'épice encore sucrée. De l'épice qu'on met dans un bonbon, pas de l'épice qu'on met dans un, euh, dans un euh, pain d'épices. C'est plus, plus doux. Pomme-poire, absolument, il y a du fruit. Est-ce que c'est de la pomme Est-ce que c'est de la poire? C'est un fruit blanc en quelque part là-dedans. C'est assez frais. C'est pas, le, le, pas la compote comme le 17 ans de chez Glenn va quelque chose d'intéressant. Le xérès c'est là aussi. Comme je disais tantôt, c'était le sauterne que je trouvais dans le premier, sur le nez. que Pas dans le premier, mais sur le nez celui-là, qui vient se remplir. Avec de l'eau, je trouve qu'il prend beaucoup d'ampleur. Je trouve que l'eau ne vient pas du tout l'amincir. La, la Il devient très crémeux avec de l'eau. C'est comme si. L'alcool de faire le tour de l'eau puis en profitait pour juste se promener plus. Doux, c'est très doux. Même si on met juste un peu d'eau, malgré son 54% d'alcool, ça reste doux comme aussi. Le café, qu'on notait tantôt, la tarifaction est définitivement là aussi. Et la finale, c'est long. Encore là parce qu'il nous reste en bouche longtemps, il est là longtemps. On a une petite touche de poivre blanc qui arrive à peu près euh, 30 secondes, 40 secondes, une minute après, une petite ligne de poivre blanche qui apparaît au milieu de la lande. Encore une fois, beaucoup moins agressif. Ceux qui étaient là la dernière fois, quand on a goûté au, euh, quand on n'a pas goûté au tard la dernière fois, on avait ça aussi je trouve, malgré la, la puissance du whisky, ça se laissait prendre assez bien. Ça se laisse voir. On a peut-être peur du taux d'alcool, puis on fait bien parce qu'il ne faut pas non plus euh, se caler en 10 secondes, parce que ça va être le fun de conduire après. Vous n'avez jamais cela. Il y en a 6 présentement en ligne, mais c'est aussi disponible dans 73 succursales au Québec. Ce n'est pas un whisky rare à trouver. 72 et 75, encore là, côté qualité prix pour un whisky qui est à cette force-là. Donc, si vous voulez rajouter un tiers d'eau, euh, la moitié d'eau, encore plus vable. C'est un whisky mi que vous avez pour le prix de même pas un whisky sous, -sous, -sous. <rire> Si vous avez aimé ça, des trucs qui ressemblent un peu... Euh, Aberlour, Abuna, un autre casse-crank qui a passé tout le temps en Xerès. Euh, le Glen Levitt Nadura. Peut-être plus de vanille qui m'offre que celle-là, mais si vous avez l'expérience Cast ça vaut la peine. McAllen mm -hmm. 10 ans encore, que je note, et le McAllen Fine Oak. C'est drôle parce que le Fine Oak est bon, mais le boisé, la céréale, je trouve qu'on l'a plus dans le McAllen 10 ans, ressemble à ça. Et euh, finalement, le Hazelburn 10 ans, Un whisky de Springbank qui est titulé trois fois, donne. Euh, donne cette céréale-là, cette puissance-là, cette rondeur-là, cette huile. Parce que Springback, un autre indépendant qui filtre pas. c'est un whisky qui est très présent, très huileux. Surtout, burn est très rare ici. Ça va tourner pas mal après, après 3-4 heures, Non, non, c'est 10 ans seulement. C'est 10 ans, pas trop C'est plus la rareté. Trois, 14, deux, trois, un, deux. Côté temps, c'est-tu pas pire ou euh, c'est encore trop long? C'est bon? Ok. Parce que, bon, déjà que j'aime parler, je vais aussi vous mélanger les deux, c'est fini pour vous autres. Désolé. Le prochain, Brooke l'a dit. Ça a l'air compliqué à prononcer, c'est Brook Ladie, oh tout simplement. La vie, ça, ça vient d'Highlock, euh, la ville de Lockendale. Lockendale, c'est le petit lac qui est juste en face de Sierry, qui est de l'autre côté, plus vers la gauche, un peu en arrière. Ça appartient maintenant à Rémi Cointreau. Quand j'ai commencé à préparer ça, je pense que c'était quasiment encore un indépendant. Il a été depuis racheté par Rémi Cointreau. Le plus gros achat, je ne sais pas si j'ai les montants, mais c'est le plus gros achat j'avais fait sur une série, 58 millions de livres. Fait qu'on traduit ça en canadien, ça fait quoi? Ça fait 80, 88. Oui, selon le moment. Fait que ça sera encore fait. ça fait 160, 150 millions. C'est énorme. C'est énorme. Par contre, l'a dit, de euh, depuis qu'on a commencé à distiller en, en 2000, 2001, on fait beaucoup de bruit. Fait que, c'est euh, celle Fait que je pense que c'était un achat fait sur, fait sur la qualité et, euh, du produit, mais aussi la qualité des, des gens qui sont derrière ce produit-là. Euh, oui, mais il, il s'en va, il va. Il est comme consultant présentement, je pense, pour un an encore. C'est pas lui qui l'a cette série. C'est une excellente question. Brooke lady, dit, dit c'est une autre série qui était hyper sous-utilisée. C'était vendu à BIM. BIM n'a absolument rien fait avec ça. Au contraire, même, il produisait de la cochonnerie parce qu'il utilisait ben, « c'était la bonne, la série était correcte, Ils il mettait ça dans les pires barils que vous pouvez imaginer. » Quand la gang qui sont derrière ça, sont allés l'acheter, il a fallu un travailler très fort, ils sont allés chercher peut-être une des personnes les plus euh, intéressantes dans le whisky des mes enfants. Euh, Jim McElwin. Jim McEwen, c'est facile, ce gars-là a tout fait dans l'industrie du whisky. En commençant par faire des barils, c'est comme ça qu'il commencé dans l'industrie du whisky, c'est en faisant des barils. Donc, il connaît le bois, il sait ce que ça peut faire le bois sur le whisky. Donc, en 2000, Mark Rainier est allé l'acheter à BIM, qui vient de le revendre pas longtemps à Rémy Cointreau. Deux Washington, deux spirit steel, mais qui fait juste 1,5 million de litres par année. Ça distille lentement, ça distille ce qu'il faut, ça distille pas du volume. D'ailleurs, ça explique pourquoi c'est si dur à trouver en terre nord-américaine, le Brooklady. Il y a en bouteille sur place, comme très peu de gens le font. Euh, Springbank en bouteille sur place, il doit en avoir deux ou trois autres, mais pas plus. C'est vraiment très peu qui en bouteille sur place. C'est il va embouteiller à Glasgow ou à Dimbaud, ou dans des grands centres comme ça. Octomore. Octomore, je parlais tantôt d'un des whisky plus tournés au monde. Octomore, c'est la ferme d'où vient euh, l'eau pour faire Brooklady. Euh, c'est là, Octomore. Fait que Jim McEwen. Jim McCowan est arrivé avec des whisky qui ne valaient pas le cul. qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu juste sa réseau dedans ou l'embouteillé, puis tuer la réputation de te le dit. Il est allé faire des expérimentations à gauche, à droite. Il appelait tous les vignobles en France. Qu'est-ce que vous avez disponible? Qu'est-ce que je peux vous acheter? Euh, il allait chercher d'autres distilleries, d'autres barils qui avaient été utilisés ailleurs, puis il mettait son titilla dedans. Du neuf ou du whisky déjà. Parce que certaines vieilles barriques dégueux, il remettait. Dans d'autres dari pour donner de la vie. C'est ça qu'on va goûter ce soir. Ils ont une gamme complète. Euh, je parlais tantôt du classique. Ça, c'est leur gamme qui ont commencé avec justement le Ladi classique. Euh, ils ont fait un Ladi chéri. Le 10 ans est sorti euh, en fin d'année passée, décembre, janvier. Ils ont sorti le, le 10 ans. Le 16 ans est annoncé il pas très longtemps. Ils font Octomore, ils font du Organic, ils font euh, du Bear, bear qui est, euh, b e r -E, qui est un vieux, vieux, vieille, vieille, vieille, vieille, vieille Ils font aussi quelque chose qui est quatre fois, c'est horrible, <rire> c'est dégueulasse. Euh, Goûtez-y parce que ça vaut la peine de goûter une fois dans sa vie, mais ne venez pas voir après, en me disant « Ah, ça vaut pas le cul! » Non, non, je vous le dis, c'est dégueulasse. Il est moins pire maintenant, ils l'ont descendu, je pense qu'ils vendent à 50 ou à 60 Originalement, je pense qu'ils vendaient à 72 ou 73 C'est dégueulasse. C'était horrible. Mais encore là, c'était eux autres qui essayaient. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a plein de fûts, on a plein de deux wash shield, deux spirits silk, pourquoi pas essayer de faire un mix là-dedans et dissifier 4 fois. Euh, Bon, Jim est un gars aussi très honnête, quand on lui demande pourquoi il a fait toutes ces sortes là de whisky, toutes ces finitions là, très honnêtement il va dire c'est parce qu'on avait besoin d'argent. C'est ça une série. on en parle au de marque. une bouteille de whisky avant que ça nous arrive, c'est tablettes, c'est marqué 10 ans mais ça prend plus que 10 ans parce qu'il a fallu qu'on le il a fallu qu'on le qu fasse les barils, il a fallu qu'on fasse tout ça. Faites, on est assis sur de l'argent pendant super longtemps. Faites, si vous avez du stock, essayez de le vendre, s'il n'est pas buvable, Vendez-les pas, essayez de le finir, et c'est ce qu'il a fait. Brooklady, comme vous pouvez le voir, c'est juste sur le bord de l'eau. On a ce caractère côtier là qu'on retrouve dans à peu près tous les whiskies qui ont passé du temps sur le bord de la mer. Évidemment, ce paille là à la gavelune, la feuille, ça goûte le sel. Euh, Brooklady aussi, on a ce petit yod là ce sel-là qui nous arrive souvent. Mais aussi sur la côte de l'autre côté, Old Pulteney, Inch Gower, c'est la chance de Tinch Gower, on a ce sel-là fait que c'est ça, je dirais, si on avait à me c'est quoi la spécificité de vos c'est Jim McEwen puis le whisky côtier. Comme je disais tantôt, Jim McEwen va s'en aller, il est déjà plus, là, il était comme maître tout là-bas, déjà il commence comme consultant, est-ce qu'il va rester là comme consultant pendant 20 ans, ça se peut. Est-ce que le produit va devenir moins bon? Je pense pas. Je pense pas. Si vous regardez un peu ce qui se fait au Québec avec les cidres de glace. C'est euh, Philippe Bartomeur qui avait tout fait dans les cibles de glace, qui ont de la qualité, face cacher de la pomme, binac, ce qu'il fait chez eux au Clos-Saragna, mais maintenant il n'est plus au Clos-Saint-Denis, au Clos, euh, à face caché de la pomme, et pourtant ces produits-là continuent à faire des merveilles. Pourquoi? Parce qu'on apprend de ces gens-là, quelqu'un qui a passé 10-12 ans chez vous, il vous a donné une façon de faire, il vous a montré la voie, donc je ne pense pas que Jim McElwin en partant va détruire le groupe l'a Honnêtement, je pense que c'est une bonne chose que ce soit Rémi Cointreau, mais c'est hyper... C'est parce que j'en veux. J'ai eu la chance d'en goûter plusieurs de leurs produits, mais c'est super compliqué. Fait honnêtement, Rémi Cointreau est bien distribué au Québec. Fait que selon moi, ça va juste être bon parce que je vais pouvoir finalement mettre la main dessus sans avoir à faire des passes à gauche et à droite. J'ai goûté récemment en 10 ans, c'est super. C'est probablement le whisky le plus intéressant qui est sorti depuis longtemps d'Écosse. Euh, pourquoi? Parce qu'il goûte ce qu'un whisky doit goûter. C'est pas un whisky qui a 56 000 artifices. C'est pas un whisky qui est plein de marketing, malgré le fait que vous l'avez dit, euh, il essayent d'en faire beaucoup et ils en ont réussi. Mais c'est hyper intéressant. Vous mettez la main sur le 10 ans. Euh, le classique aussi qui est de temps en temps qu y a ta épic... ah, épic... en SACU, qui a 40 en SOQ qui n'est pas trop cher. Ça aussi, ça vaut la peine. Mais je vous dirais que le 10 ans est comme le. Le classique euh, mis à 11 sur le Spinal Dart Meter. J'ai encore un petit vidéo. C'est Jim McEwan qui va justement parler du, euh, de celui-là qu'on a dans notre main. Le Margot. Margot 20 classique. C'est un de ceux qui faisaient partie des premiers crus classés par Napoléon III en 1855. Château Lafitte-Rothschild, Château Latour, Aubryon. S'il y en a qui me disent qu'il en manque un, lequel oui, pourquoi il est pas sur la liste? Il était rajouté en 73. Il était deuxième cru en 1855. Il était mis premier cru en 73. C'est pour ça qu'il n'est pas sur la liste. C'est juste pour le faire. Château Margot, un vin, un très grand vin qui fait partie de l'espèce de Sainte Trinité des vins français. Alors, quand Jim McEwan a réussi à avoir un baril, il n'y a pas de faire autre chose que mettre tout ici dedans. On va l'entendre justement parler de ce whisky-là. Et si, c'est intéressant. Toujours, ce gars-là, il en dit beaucoup. Mais. Voilà, la vidéo arrive. OK. Once again, we're making a journey. The 16-year-old you tried a few moments ago was 100% bourbon. It might interest you to know that each year from America the Scotch whisky industry imports one million barrels. Can you imagine what this industry would do if we didn't have American oak? We would simply would die. We are so reliant upon the American distiller for given us that great oak. He only uses a barrel once and then he has to sell it and we buy it. And right now, the price of barrels in America is, they're up at about $100 a barrel. Uh, it's the most expensive I can remember. Uh, but it's certainly worth it, certainly. An American barrel would last you about 60 years, easy. Uh, so great, here we are. This is the 16-year-old. We call this the first growth series. What we've done is we've taken the 16-year-old and put it into the best French first-gross Chateau Latour, Chateau Aubriand, Le Pomerol, Chateau Ricam, all the great chateaus for the first-gross of France. We love French wine casks, we love any wine cask. If it has a title like this, you can see here, see? Chateau Margaux. Needs no explanation. This is first-class, greatest wine in the world, and we've got the casks. So what I'm doing, I'm taking a 16-year-old bourbon, putting it into these French first grows, depending on the weather conditions, as I say, in the summertime, you get the transfer of fruit and color very, very quickly. Uh, that can happen in about six months. In the wintertime, it takes longer. But look at the colour! isn't that beautiful? It's just stunning. You can actually taste the sweetness of the fruit. Great. Oh my God, this is, this is a sexy whiskey, you understand? you hear all these boring words, oh, it's strong and muscular. Well, shit, this is not strong and muscular. This is absolutely sexy. I mean, this is rock and roll. It's beautiful. Far too sophisticated for most people. I'm just touching this with the water. Just touching. Just embracing it. Mix that up. Oh, it's superb. On this one, Like the 16 before, you've got the beautiful oak sweetness, the brucladi fruitiness, the coastal influence. It's handmade, handcrafted, the whole thing. You take all that, so you get this beautiful, strong islander. And suddenly, the strong islander meets this gorgeous French woman, and something happens, and they get her on. And it's a fantastic union. I mean, he, she's totally... Uh, wipes them out and they go together. It's just a love story. It's just beautiful, beautiful stuff. So, this is a guy from Isla, never been off, never seen anything in his life, meets this French beauty, falls in love with I can't believe his luck, and the rest is history. On the taste, it's just beautiful. On the front palette, wow, it's almost like rose petal soft. It's like falling rose petal, it just falls on there. Licking the lips, is just like, it's like a strawberry kiss. It's just amazing stuff. Turkish Delight, Red Cherry, superb. This is late in the evening when you're sitting alone or sitting with somebody who you love. This is a real romantic single malt. Sexy and exciting. Can you believe that from Islay? A sexy whiskey from Islay? Not really, but now you've got it. Stunning. Bruchlady and Chateau Margaux. There's a whole other five to try as well. Really, really good. If you think I got it right, send me an email. <laughs> if you think it's sexy, you think it's cool, and you agree with me, or if you think I'm talking a lot of nonsense, send me an email anyway. Get in touch. This is beautiful. Valentine's Day. What the hell are you going to do on Valentine's Day? This is the one. This is the one you've got to have. Uh, your girlfriend, if it's, I know a lot of women watch this show that say well, girls don't like whiskey." Wrong, wrong, wrong. Girls would love this. They love the elegance, the sophistication, the beauty, and most of all the taste. And pretty cool packaging as well. Girls, this one is for you. Absolutely for you. Let the guys do the peat, you do the smooth stuff. Have fun. Je pense que c'est dur d'être un peu... Euh, en tout cas, je ne sais pas ce si que vous en pensez, mais il semble qu'on peut facilement être si d'accord avec lui, qu'il y a quelque chose de très... Euh, très sexy dans ce whisky là dans le sens que c'est un whisky qui est habillé, mais euh, qui est habillé pour qu'on le déshabille, qu'on passe du temps avec, mais qu'on aille chercher des couches qu'il a à C'est très fruité. C'est hyper fruité. Euh... La fraise. Je trouve qu'il y a beaucoup de fraises dans celle-là, autant en nez qu'en bouche, cette espèce d'amertume, tu sais de la fraise qu'on si vient de croquer là, qui est peut-être une fraise californienne, tu sais, qui n'est peut-être pas aussi euh, sucrée que nos fraises ici, là, mais il y a quelque chose de... petit côté surette là. Mmh. Full boisé. Des roues si ouais, il oh, y a du... Euh... Là, c'est pas le pain frais. Je trouve qu'on avait tantôt le biscuit. Je trouve que c'est vraiment peut-être plus... Euh... plus compact. Est-ce que c'est féminin, tout ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est, qu est d'accord, mesdames? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Jim McQueen disait? Est-ce que c'est plus Est-ce que vous l'aimez Est-ce que vous l'aimez Que ce soit féminin ou pas, est-ce qu'on l'aime? Moi, en tout cas, je, je le disais, j'aime bien beaucoup la dire. Celle-là, ça donne bouche. La, Elle serait rousse. Elle hein? <rire> serait <rire> Peut-être irlandaise. Mais quand on pense à ça, c'est des, des, des, des vieux barils de Bourbon usés usés à l'os. Ils parlaient de 60 ans sur certains barils qu'on qu peut durer. C'est des, ouais, des, trucs, des trucs assez, euh, assez vieux qui réussissent à prendre ces whisky-là fatigués. Les rabiers, avec le, le Château Margot, je pense ah, que c'est une bonne idée, c'est sûr que c'est super dur à suivre ce qu'on fait dans des années, pour te le dit. on fait comme 100, 100 sortes de whisky différents, c'est comme le Ketchup Wines 57 saveurs là, c'est ça ça. Les balais qui prennent de hein, Margot, ils utilisent ses, ses balais une fois, ils viennent de, des, des forêts du limousin en plus, ouais, ouais, ouais. ça donne une espèce de côté, je pense que c'est là peut-être la dose qui vient. C'est pas le même bois. C'est chauffé, chauffé à haute température là, est... Margot. Que... C'est très intéressant. est si on qu'on retrouve le Margot? Je ne sais pas, je pense pas. Je trouve que le tannin est beaucoup plus léger. C'est peut-être le la petite amère de la fraise. C'est peut-être peut le tanné du Margot qu'on trouve là-dedans. Commentaire sur vous aussi, là? Son ensemble. Au nez, à un moment donné, je trouvais qu'il était légèrement coolé. Il y a quelque chose de ouais, il y a quelque chose de peut-être vieux de peut-être euh, magané dedans qu'on pourrait voir comme du métallique, non, mais de cuivre, pas de cuivre, ah, de cuivre, ah, de cuivre. Excusez, je suis loin. Animal, le côté animal. Le côté animal. Oui, oui, peut-être plus animal. Oui, comme certains vins, des fois, que le côté ouais. renard un peu. Oui, là, je suis d'accord. Oui, c'est plus le cuir que le tabac de tantôt, mais il y a quelque chose d'un de, de, peu humide, oui. Oui, effectivement, depuis. Oui, c'est fun. D'autres choses sur ce whisky-là? Encore là, pour un 16 ans, pour un whisky qui a passé du temps dans des barriques un peu spéciales. Le prix est relativement, je dis bien, relativement raisonnable. On parle de 103 Disponible dans 10 succursales au Québec. Ce n'est pas partout, on s'entend, mais c'est possible encore d'en trouver. L'espèce de Tim blad Oh, vous frappez à Alex pour entendre la régie qui est là. C'est fou la phase. Hein? Ouais, très intéressant. Complètement d'autres choses, je pense, de ce qu'on vient de toucher. Ce qui m'amène vers le prochain aussi, un autre aussi qui est complètement différent de ce qu'on vient d'envoyer. Le prochain, c'est le Isle of Jura. L'île de Jura, c'est une petite île qui est juste, juste de l'autre côté. On pourrait nager facilement entre Isla euh, et Jura. La seule chose, il faut faire attention au Cary Braycan. Et Mais si on passe loin du Cary Braycan, on est correct. Donc, on peut y arriver. Ça appartient à White and Mackay. White and Mackay qui appartient à euh, United Breweries. United Beverage, en tout cas UB Group. Qui appartient à Kingfisher, qui appartient à Vijay Malia. J'en parle parce que présentement c'est à vente. Si vous avez moyen, il <rire> y a moyen d'acheter des petites séries de chez White Mackay. Diageo a déjà euh, pledgé, je pense que c'est 27% des parts qui veulent aller l'acheter. C'est sûr que le gouvernement anglais comme le gouvernement canadien va se mettre la nid là-dedans pour voir comment que ça va se faire. Euh, plusieurs aussi ont annoncé dans les derniers jours que peut-être que euh, des groupes français comme, euh, ou italiens comme Campari. Campari pourrait être intéressé à aller chercher certaines séries de la gamme, ils ont déjà Glenn, euh, Glenn Grant à appartient déjà à Campari donc ça pourrait être intéressant qu'ils aient cherché des morceaux de ces white and mackay pour empêcher Thiel géo d'avoir un sorte de monopole complet dans les blends White and mackay c'est très connu pour leurs blends, ils valent ce qu'ils valent, des des très sucrés, euh, très euh, exubérants. Je suis pas, euh, pas mes préférés. Par contre, dans les single malt, ils ont des produits intéressants. Dalmore. Dura, euh, ben Dura, je ne l'ai pas encore. Uh, Dalmor, Dura, euh, c'est quoi l'autre Tomatine, uh, je pense que c'est Tom Un des deux. C'est euh, plusieurs produits intéressants. Le Dura d'aujourd'hui, c'est le Prophecy. C'est leur whisky le plus tourbé. Ah oui, évidemment, sur l'île, ça tout le monde aime bien ça, parler de ça, quand tu parles de l'île de Jura. Il y a plus de petits chevreuils rouges, et de cerfs serres rouges que de monde sur le Jura, euh, mais beaucoup plus, je pense, comme 200 fois plus de cerfs que de gens. Deux washfields, deux spirit field, comme tantôt, à 2,2 millions. Ça ressemble un peu à ce que l'autre dit dit, est capable de faire. Euh, ce qui est intéressant, la distillerie en 1962 a été construite dans le but précis de garder des gens et des jobs sur l'île de Jura. Ça c'est... C'est pas juste faire de l'argent, au début même que ça devait en arracher, mais c'était dans un but vraiment C'est un peu ce que Ian McLeod est en train d'essayer de faire présentement sur l'île de Skype, construire une deuxième distillerie pour euh, compétitionner en guillemets à Talisker. Alors, « Out of prophétie, Prophecy », 35 parties par million, non filtrées à froid. donc encore un autre whisky qui est assez proche de la nature, il a été rajouté avec de l'eau. Euh, probablement coloré, parce que chez White Mackay, on a tendance à colorer. Surtout si vous le regardez, il est un peu orange métallique, il est probablement coloré. Embouteillé à 46%, c'est vraiment la réponse de White Mackay aux produits artisans qu'on a goûté avant. Vas-y. Qu'est-ce euh, que tu faisais oh, par 35 ppm? Allons-y, très bonne question. 35 ppm... Comment on calcule euh, la tourbe dans le whisky C'est à peu près impossible parce qu'on rajoute pas, on rajoute pas de la tourbe dans le whisky. C'est la tourbe qu'on fait sécher les grains. On fait sécher le grain, parce que le grain, pour faire le mal, c'est super facile. Si on le fait accroire au grain qu'on tout au printemps. On le mouille deux, trois fois, façon on le fait sécher pour arrêter la croissance du grain, pour que juste un petit peu de la, de la crosse pire se forme et que euh, toute euh, le starch soit transformé en sucre ou presque. Quand on sèche sur de la tour, la tour du bibert, évidemment, euh, toutes sortes de trucs, des sels, des, des huiles encore en combustion, des, des longues molécules qui vont donner beaucoup de goût. Le phénol, c'est ça qu'on compte à 35 parties par million. C'est la quantité de phénol qu'on retrouve dans le grain quand il est livré à la distillerie. Pour vous donner une idée, 35 parties par million, c'est à peu près exactement ce que la garolone écoulit là ont comme euh, taux de tour. Vous allez dire tant plus doux que la galerie, Mais à la base, le malt tourbé est à peu près égal à 35 parties par million. Fait que c'est ça. Vous allez souvent voir ça quand on regarde les October qui sont à 80, 90. Il y en a qui essaient de le passer. 167 parties par million. Mais ça encore là, si vous avez si vous entendez uh, Jim McEwen parler de ça, pourquoi ils ont fait ça? C'est quasiment une blague en tout cas, jusqu'à combien on peut rendre ça et que ça soit buvable. Puis l'on distillait, puis honnêtement, l'octomore c'est buvable, c'est très tourbé, c'est très puissant, mais c'est buvable. Puis coulis-là, si vous ne croyez pas que coulis-là peut être un whisky super tourbé, goûtez au Smoket, le très très jeune Smoket, je pense que c'est un 10 ans, le très jeune ou même, je pense qu'il mettent même pas l'âge dessus, le Smoket, pas d'âge. Goûtez à ça, c'est incroyable, c'est du sel. C'est de la fumée, c'est de la tourbe, c'est de l'iode, c'est super, c'est du coulida, même s'ils si n'iront pas de le barre. Il est sucré aussi, ils le, le ont Absolument, le son, le son, le son, le son. absolument, des whisky. Je ne sais pas, pas pourquoi. Pas c est, c est, c est, c est, Selon euh. moi, c'est comment la fénode va venir agir avec tes, euh, tes, tes levures. Il va y avoir un combat, puis la levure doit avoir bien la misère à transformer, parce que c'est quasiment imman, immanquable, et puis très tourbé, ils sont très sucrés. Si on goûte le, le, la l'Afric Cornercast, Cast, mais la jeune encore aussi, on a ce beau sucre là qui est très présent. C'est un sucre très saccharine, c'est pas du miel, c'est pas du carburant, c'est même du sucre. Fait que je pense que c'est ça, je pense que c'est un combat que la levure a la misère à gagner, à, à gagner contre, le, contre le, le phénol. Encore une fois une petite vidéo, euh, si vous ne connaissez pas Richard Patterson, vous allez le connaître. Quand je disais que les White Whitenbacker, les whisky sont très exubérants, très ronds, très sucrés. Ça va vous donner une idée avec ce personnage là. So how do you nose and appreciate great whiskey? First of all, you need to have the right glass. This is so so important. This is of course the capita nosing glass. So you need to make sure that the whiskey goes in the glass, swirl it around, get rid of it because the glass has to be clean. Then you go back to it. Now, pay attention. This is the way you hold it, not this way. Definitely not warming it this way. But if I ever see you nosing it, nosing it like this, I'll kill you. So first of all, what I want you to do, swirl the whiskey around, take it up and say, hello. Then you go back to it and say, how are you? Do it slowly. Then you come back and say, quite well, thank you very much. So then how do you taste it? Well, you can drink it straight if you want, but you must be careful. Sometimes, if you're not too sure, just take a little still water, cool still water. Little drop into the glass, not too much. But more importantly, when you take the whiskey, you must appreciate it. Mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mm-mm, mm-mm mmm mmm mmm mmm hello there by holding it long in the tongue top of the palate underneath the palate and back in the middle again you extract more of the flavors from this wonderful wonderful whiskey take a big deep breath and that liquid cold just comes straight through at the end fantastic Le prof ici a été créé en 2009 vraiment pour répondre à cette demande-là de plus en plus grande. Des jambes, des whiskies tourbés de 1, des whisky aussi de type artisan, plus forte teneur en alcool, non filtré, un assemblage de différents barils euh, qui ont été tourbés différemment, qui ont aussi de différents âges. C'est un whisky qui est vendu sans mention d'âge. La finition est faite en fût de Xerès-Lorosso de chez Gonzales. Bias, comme plusieurs autres euh, grands whisky, surtout de la gamme de chez, euh, euh, de chez White and en général. Euh, McAllen va aussi utiliser du Gonzalez Bias de temps en temps. aussi. Grosso modo, ça serait des whisky de 21 et de 15 ans qui seraient mis là-dedans euh, pour former l'assemblage final du, euh, du Rock Prophecy. Jura Prophétie, ça vaut la peine, on en parle rapidement, l'œil sur la bouteille, parce que ça a été dit a une sorcière qui aurait dit qu'il s'était fait sortir de ses terres, fait elle était en tabarnak, il elle a dit au Campbell qu'il a sorti de ses terres, il a dit, regarde, le dernier de ta famille va sortir de l'île avec toutes ses affaires dans une, un, une carriole tirée par un cheval, il va avoir juste un œil, fait que juste un œil sur la bouteille, ça vient de là, Puis effectivement, euh, la madame a eu finalement raison. Le dernier de Cambo qui a quitté l'île de Jura euh, a été blessé pendant la guerre, puis il est parti effectivement, il y avait juste un œil, puis il y avait un cheval blanc qui tirait sa carriole parce que tu un char sur Jura, euh, ça gaspille de c'est à peu près tout à la grosseur de l'île. Euh, c'est un whisky qui est très différent. C'est une tourbe, c'est pas la même tourbe, c'est une tourbe locale, c'est pas la même tourbe que la like Gavelin, c'est pas la même tourbe que Hardware. Je trouve que une tour qui va peut-être plus ressembler à ce que Connemara, euh, Bing fait avec le Connemara. C'est très, euh, très vert comme tour. Connemara, je ne sais pas si vous avez eu la chance de goûter, c'est quasiment des pinettes comme tour. C'est pratiquement ça. Nous autres, en tout cas, les autres, ils ne trouvent peut-être pas, mais moi, je trouve qu'avec mon, mon nez de Québécois, je trouve que ça sent les pinettes, ça goûte la bière des pinettes un petit peu aussi, le Connemara. celui là je le trouve aussi très vert. Peut-être plus. C'est peut-être plus herbeux qu'épinette, mais il y a quelque chose en tout cas. Un peu chimique. Oui, c'est sûr. C'est certain. On parlait tantôt, du phénol C'est certain que les, les, les iodes vont se retrouver là-dedans. Les iodes, iode, on les retrouve dans les bagnets, on les retrouve dans évidemment le le mercurochrome, les iodes, tous ces produits-là. que Effectivement, c'est les savons et certains savons aussi qu'on utilise les iodes. Mais si vous voulez vraiment un qui sent le band-aid, le Hardmore, c'est fou. Là, ça sent vraiment le. Ça s'appelle Elastoplast. Pas band-aid. L'élastoplast, le, le, le brun. Là, celui qu'on. Oui. Euh, c'est fou, là, euh, fou. Fou. Non, mais j'en ai porté en sacrément. Le secret est là, mais c'est un chou plus, plus brun que la froide euh, Plus proche, peut-être, de. Euh, bon. Je fais des comparaisons, mais ça vaut ce que ça vaut, c'est peut-être juste pour s'aider. D'ailleurs, quand on parle de whisky tourbine, ce qui est intéressant justement, c'est toujours d'aller plus loin que la tour, Parce qu'évidemment, c'est facile, ça Oui, ça s'enfumer. C'est fun d'aller plus loin que ça. C'est peut-être là que c'est le plus difficile. Parce que pour bien du monde, on arrête de ah, fumer. Ah, euh. Le support de la mer, euh, oui. le Varex. Varex, c'est vrai, c'est peut-être plus, euh, peut plus cette, euh, cette touche-là. Moi, honnêtement, là, Pensez-y, pensez-y, vous allez trouver ça weird, mais comment ça fait à y penser un tequila anéo Mettez-vous ça dans la tête, Écoutez une reposado, une anéo, un extra anéo Pensez à ça, pensez à un tequila anéo Goûtez-y maintenant Une fois qu'on y parle, en tout cas je trouve que c'est là C'est sûr que c'est une agave fumée là c'est pas, euh, pas de la grave euh, nécessairement mexicaine, mais il y a quelque chose là-dedans qui me fait tellement penser à une reposado ou une anéo, là C'est fou. C'est peut-être là le, le barrec, le vert. C'est pas de la gave, mais c'est une autre plante assez grasse, le barrec. C'est peut-être là. C'est peut-être là. Mais il y a quelque chose de. Quelque chose d'une tequila, de bonne tequila, il a pas la bambagne euh, avec tes avanaux, une vraie bonne. Quelque chose de vieux. là. Une parfum de, de 15-20 ans. Mais c'est sûr que c'est médical. Boisé aussi. Il y a une charpente là-dedans, en plein milieu. Très boisé. Au début, au est. C'est le boisé qui arrive en colonie, Mais en bouche, il n'y a pas de bois. Il est comme d'autres. Avec un peu d'eau, il n'y a rien de plus, je dirais. C'est ça que je les mets avec un peu d'eau. Là, c'est plus, c'est chimique. Ah oui, c'est chimique, hein, oh, oui, c'est chimique. C'est ça, ça, ça chimique. que, ça que, que chimique. je ferais toute la plate. C est, c est même, Je dirais même que c'est, vous avez fait faire par toi, il n'y a pas longtemps, il y a du coup là-dedans, là-dedans. Ah là, oui, là, là. c'est oh, plus tranquille, hein? C'est plus, <rire> plus tranquille que la plate. Euh, ça donne une idée. Puis, <rire> Quelque chose qui va ressembler à ça, tu parlais tantôt du Maroc, ça ressemble à quelque chose de semblable. Il y a le plus jeune, ben plus jeune, en art, mais je dirais le petit frère plus spirituel, le Superstition, de Shichura aussi, que moi, selon moi, est meilleur que celle-là. Mais c'est juste mon avis, vous prenez ça avec un grain de sel, ou comme la table. Et le Super Station est peut-être plus intéressant que le Prophecy. Il, plus... il fumait aussi, il fumait moins. Euh, je pense qu'il est à 17, 20, 3. autour d'eux. Euh, moins cher, surtout aussi le, le Super Station. il est très bien. Moi, je le trouve très intéressant. Plus que plus que cela, plus que 10 ans. Ils ont un 16 ans chez Jura euh, qui n'est pas disponible. jamais disponible. Si jamais vous tombez sur le 16 ans, que ça ressemble. Et il n'a pas longtemps, ça a l'air qu'il y avait un 7 ou 8 ans qui était aussi tourbé. Je ne sais pas parce qu'il était plus tourbé, mais puisqu'il qu'il était plus jeune, le bois n'avait pas encore fait la zone. Ça savait que c'était bien intéressant. Si vous tombez là-dessus, ça vous l'appelle. On va passer vite sur les notes parce que je pense qu'on a pas mal trouvé ce qu'elle va dire. Yeah. Précis, subtil uh, par rapport aux autres tourbés on s'entend alors. C'est quand même pas si subtil que ça. Euh, frais et chocolat, oui. Je parlais de vert, il y a une fraîcheur là-dedans. Puis il y a un côté sucré chocolat noir. Plus que sucré sirop, euh, citron, de la feuille. Lait de coco, je sais pas si là. il y a quelque chose, encore là de, de végétal, il y a quelque chose de lait de coco là-dedans, miel mais sarrasin, c'est pas un miel de propre, propre, propre, blond, blond, blond c'est un miel brun, c'est un miel qui est plus tard dans l'année, fruits noirs, ben là prenez votre choix, ça peut être euh, de la papaye trop mûre, ça peut être euh, une goillade excessivement mûre, ça peut être un raisin sec, ça peut être une prune. Il y a quelque chose là-dedans d'un fruit, mais d'un fruit qui est très ratatiné. C'est pas juteux. Là. En tout cas, selon moi, c'est pas juteux, c'est très sec. plutôt végétal et minéral, je pense qu'on a, a bien parlé que le c'est une très bonne comparaison. Le chéri est plus dans la praline, mais encore là, c'est une praline pas trop sucrée, c'est plus l'amande plus que la praline. Et je notais, le, comme je disais, la dépila reposado, anéo, il y a quelque chose de très végétal, de très vert, mais en même temps, un petit peu plus euh, sec. Alors, celui-là, 83 on est quand même relativement raisonnable. Seulement 26 cest la dernière fois que j'ai vérifié à la succursale de Montréal, ça vous intéresse. Attendez pas trop, parce qu'elle a s'en vivre, donc en aura plus. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres whisky que j'ai notés qui pourraient ressembler, si jamais ça vous intéresse. Ah oui, de fusion. Si vous avez la chance d'écouter l'amroute fusion, a ah, cette espèce de tour euh, verte et végétale. Beaucoup plus fort, c'est aussi presque cast strength, là, la broie de fusion. Il y a quelque chose qui ressemble un peu. Je plus euh, mélasse que praline qu'on a eu ici.